Alors, où sont les fournitures scolaires Ah, au troisième étage. Regarde, il est chouette, ce t-shirt bleu. Non, pas mal. 65 francs, c'est pas cher. Écoute, il te faut des t-shirts pour l'école Euh, non, mais alors... On n'achète pas de t shirts on achète des fournitures scolaires. Tu as la liste Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il te faut Eh bien, des crayons, des stylos, une gomme, une calculatrice, un pot de colle. Pardon, mademoiselle, vous avez des trousses, s'il vous plaît Oui, bien sûr. Là, à côté des cahiers. Merci Combien de crayons il te faut 8 crayons noirs et des crayons de couleur pour le dessin. Voici des crayons noirs. Et voilà une boîte de crayons de couleur. C'est combien 22 francs. Bien. Il te faut combien de cahiers Trois cahiers pour le français, deux pour l'histoire, deux pour la géographie, trois pour l'anglais, deux pour l'allemand. Il y a aussi la biologie, les maths, en tout 14 cahiers. Eh bien, 14 cahiers. Euh, maman, j'aime mieux ces cahiers-là. Pourquoi Ce sont les mêmes Non, je préfère ces cahiers. C'est combien ces cahiers-ci 12 francs. Et ces cahiers-là 14 francs. Bon, d'accord. Attends, je voudrais des couleurs différentes. Quelles couleurs Eh bien, je voudrais 3 cahiers rouges, 4 cahiers bleus, 2 cahiers violets, 3 cahiers verts, 1 cahier orange. Ça fait 13 cahiers seulement. Eh bien, un autre violet. Voilà, 14. Qu'est-ce qu'il te faut maintenant Des feuilles, un pot de colle. Oh, regarde, maman. Une calculatrice traductrice. C'est chouette. Oui. C'est pour les maths ou pour l'anglais euh, il me faut une calculatrice pour les maths. Mais une calculatrice traductrice c'est pratique pour l'anglais. C'est combien, s'il vous plaît 590 francs. 590 francs. Oh là là, ce n'est pas possible. Et cette calculatrice-là 120 francs. Bien, alors la calculatrice. Mais maman, et pour l'anglais Eh bien, pour l'anglais, tu as un dictionnaire, non Oui, mais une calculatrice traductrice, c'est génial. Non, c'est trop cher. Maman, regarde ce sac vert. Il est super. Et tu sais, il me faut un nouveau sac pour tout ça. Oui, pas mal. Mais cher, 215 francs. Moi, j'aime mieux ce sac-là, à 70 francs. Oh non, il est horrible. Pourquoi Je n'aime pas ce rouge. Écoute Claire, un sac, c'est un sac Non, je voudrais ce sac-ci. Et moi, je n'achète pas un sac à 215 francs. Mais maman, non, c'est non. Alors j'aime mieux aller à l'école sans sac. Bien, vous avez toutes vos affaires scolaires oui, je crois. Tu n'as pas de sac, Claire Non, je n'en ai pas besoin. Tu vois, il te faut un sac. Attends. Regarde, tu n'aimes pas celui-là Si, il est pas mal. C'est combien 95 francs. Ah, oh, c'est pas cher. En fait, il est super. Alors, tu commandes par Minitel tu as le sac dans deux jours. Génial. Merci, maman. Je fais la commande ce soir. Bonjour, maman. Bonjour. Bonne journée. Excellente. Comment ça va à l'école, Anne? Ça va super bien. Dis, maman, où est le catalogue? Là, à côté de la télévision. Tu as ta carte bancaire? Oui. Tiens. Merci. Regarde, tu n'aimes pas ce T-shirt jaune C'est pas cher. Deux T-shirts pour 59 francs. Écoute, Claire, tu as déjà plein de T-shirts. Aujourd'hui, tu achètes le sac. Pour le T-shirt, tu attends. Bien, bien. Zut Tiens, maman, ta carte. Merci. Alors, ça a marché? Non, il n'y en a plus. Dommage. Oui, je n'ai pas de chance. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je ne sais pas. Je vais faire les magasins. Bonne idée. Tiens. Voilà, 150 francs. Merci, maman. Tu viens, Anne? Non, vas-y, sans moi. Je suis fatiguée. Ok qu'est-ce que c'est J'ai un billet de 100 francs Chouette À tout à l'heure À plus tard Vous n'avez pas ce sac en noir Oui, je crois. Euh, le voici. C'est le dernier. Il est pas mal, non Si, et pas cher. C'est bien 70 francs. Oui, oui. Bon, je le prends. Parfait. La caisse est par là. Merci. Au revoir. Au revoir. D'accord. Au revoir, Virginie. À demain. Alors, tu as ton sac Oui, regarde. Mais c'est le sac à 70 francs Oui. Il est bien en noir, non Oui, il est pas mal. J'ai aussi ce t shirt Et ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est Ouvre. Ah, tu as acheté un t shirt pour moi aussi Oui, j'ai trouvé un billet de 100 francs dans ma poche. Tu aimes Beaucoup. Merci, ma chérie. Et toi Merci pour le sac. Tiens, tu as un sac maintenant Oui, tu aimes Il est chouette. C'est plus pratique avec un sac, hein Eh oui. Oh, zut <rire> Beaucoup plus pratique. <rire>